Et eh bien voilà, mes amis, c'est l'endroit que j'ai trouvé le plus chouette pour travailler. C'est là que je travaille, un super parc. La maison là-bas, c'est là où je loge. On voit ma voiture, on voit ma voiture là-bas. Donc voilà, c'est l'hôpital Alfred Brard à Guémenet. Et tous les jours, donc, je monte ici, je passe par euh, l'allée ombragée. C'est super beau. Ça donne envie de s'installer ici. Alors là, on est au centre de la Bretagne. Hein. Vous avez vu le temps qui fait Regardez, je ne sais pas si vous voyez les maisons au fond. Je ne sais pas si c'est bien cadré. Mais euh, c'est typique de la Bretagne. Les toits, c'est bien, hein c'est super, hein. Le... Ouais. Donc là, je dévale. Regardez comme c'est beau, super bien entretenu. Hum. Donc là, je me dirige vers, ma... vers l'endroit où... où je loge. Je suis logé gra... gracieusement, gratuitement. Regardez comme c'est beau. Il y a cette maison-là, je ne sais pas si on la voit bien, qui est cachée derrière les arbres. On va la voir un peu mieux. Ils ont installé une tonnelle pour le 14 juillet. On est le, on est le 10 juillet. Elle est belle hein, cette maison. Et eh ben elle, elle donne dans l'hôpital. C'est une maison privée, mais voyons, les gens ils rentrent dans l'hôpital. Voilà. Regardez comme c'est beau. Superbe. sort de l'hôpital par là donc là je vais faire bah, comme tous les soirs je vais aller à mon kebab je vais garder la caméra parce que je vais filmer un petit peu les habitations et je vais vous montrer comme c'est comme elles sont belles les habitations ici donc je garde arrière pour sortir de l'hôpital donc là je vais me rendre à mon kebab j'ai rencontré donc un kebab avec Asdin le gars qui euh, qui tient le kebab un mec super bien il faut que je mette ma ceinture donc ici on est en Bretagne guémener alors vous voyez là par exemple cette maison là en brique enfin en brique qu'est ce que je raconte en pierre moi bon, je vais essayer de rouler doucement c'est un super beau village Vous voyez cette maison à gauche là C'est la médiathèque. Évidemment, il y a une crêperie. On est en Bretagne. Vous voyez le kebab là je vais, je vais garer la voiture. Je vais voir s'il y a une place à l'ombre. Hein. Même, on est en Bretagne mais il fait super beau non il n'y a pas de place à l'ombre non oh, tant pis on va peut être qu'il y en a une un peu plus bas ouais, il y en a une ici un petit créneau Ouh, attention. Alors, produit du terroir, du Alors vous voyez les maisons là-dessous, elles sont belles, hein ça fait vraiment médiéval, hein regardez. Hein C'est pas beau ça. Donc là on va au kebab du sport. Parce qu'on est à Guémoné sur sport. Regardez comme c'est beau. Il y a tellement de soleil que j'arrive pas à voir euh, le cadrage. J'espère qu'il est bon. Et donc là, on arrive chez mon ami Asdine. Ah, je fais le Salut tu vas bien Je vais faire de la publicité. À la fin, ça va. Hein Bonjour. Je vais mettre une petite vidéo de vous. Ce sont mes amis.